Black Gang, content avec vous, on va voir ce qui se passe avec la Grow de Vipar Spectra. Avec les deux lumières, la XS2000 et la P2000, toujours dans une 4x4, les plantes sont en floraison. On va y aller avec la cinquième journée de floraison, donc euh, je pense que ça va très bien, les feuilles en redemandent. On a fait une petite correction ici. On a soulevé le pink couche numéro 4. Donc vraiment là pour qu'il soit plus égal avec les autres plans. Donc merci aux punk de Joliette pour ce conseil. Donc les punks de Joliette continuent de regarder Winman. Donc euh, bonjour à toutes les gens de la région de la Naudière, Plus particulièrement les gens de Joliette. Et oui, donc quoi de dire de mieux, euh, ici on avait cassé le plan quand j'avais essayé de faire du euh, du, du, du, du Pardon, j'avais un petit poil dans la bouche. avait du super cropping. Du super cropping. Il fallait que je, je pince la branche. Euh, je voulais la, la, la, la, la plier un peu parce qu'elle poussait trop vite. Et puis je voulais. La ramener au même niveau que les autres plants. Mais je suis vraiment pas habitué à faire du super cropping. Euh, vraiment là. Euh, je suis vraiment pas rendu là. Je suis, je suis vraiment rendu à l'étape du scrog. Hein? Le scrog, là, on passe les plants dessous des. des euh, du filet pour ralentir. Euh, pas pour ralentir, mais pour égaliser les fameuses plantes aux autres. Et euh.. Topper, quand on fait le topping, ça ralentit l'agro, ça, ça ralentit la croissance. Donc, toutes des façons, toutes des façons différentes. Qu'on parle de topper, qu'on parle de scrub, qu'on parle de euh, super cropping, toutes des façons de ralentir ou de remettre en place là, les plans. Euh, tout ça dans le but d'avoir les plans à la même hauteur. Tout, toutes les étapes là, de. de Low stress training, toutes les, les façons de faire, c'est vraiment pour égaliser la canopie, égaliser la grow. Donc, euh, c'est ça, là, depuis la dernière vidéo, on avait utilisé le Scrog, donc euh, ça va très bien. Ici, là-bas, là, là euh, c'est un peu vide, mais le ventilateur est là. Donc, j'ai vraiment euh, étendu les plans du mieux que je pouvais. Peut-être ici, c'est un peu vide, dans ma 4x4, seulement ici, là, c'est un peu vide, mais le GMO Animal Cookie numéro 3, là, euh, il poussait tellement rapidement que j'ai été obligé de diriger les, les tiges un peu partout. Et puis, euh, le Glouki ici, numéro 4, c'est peut-être lui qui aurait fallu que j'amène par ici, mais je pense qu'il y a juste deux branches. Euh, il n'y a vraiment pas beaucoup de, de, de cocotte qu'il va y avoir avec le Glouki numéro 4. Je l'ai laissé vraiment dans sa zone. Dans la prochaine vidéo, ce qui va arriver, c'est que je vais faire un peu de défoliation. On va enlever un peu de feuilles pour euh, que, que toutes les cocottes puissent bien en profiter. Pour pas qu'il y ait des cocottes qui soient cachées par d'autres feuilles. Donc, on va donner la chance à toutes les cocottes... Excusez-moi, mon Dieu! Toutes les cocottes d'avoir le plus de lumière possible sans être cachées par des feuilles. Donc, euh, je regarde toujours mon PPFD, euh, je sais même pas la hauteur, c'est 24 pouces, 18 pouces. Je mets toujours mon cellulaire ici, là en dessous, euh, à plusieurs endroits dans la tente. Et puis, je regarde mon PPFD, faut il faut qu'il soit entre 800 et 1000. Euh, je le tiens à l'entour de 900 encore, là, et peut-être que dans une semaine, là, on va monter ça aux alentours du 1000 PPFD donc euh, c'est pas mal ça vraiment d'utiliser de, de des, des contenants plastiques pas de prendre des boîtes en carton les boîtes en carton vont prendre l'humidité et puis ça va jouer un peu là, sur euh, si vous voulez garder l'humidité tout le temps à la même euh, stable la boîte de carton va faire jouer votre euh, taux d'humidité et puis euh, à la longue elle va devenir peut-être molle votre boîte de carton et puis si votre pot de terre est trop lourd ça pourrait peut-être euh, faire des dégâts donc, euh, boîte en plastique, pas des boîtes en carton. Ça ressemble à ça, donc euh, j'ai penché un petit... non, je ne sais pas, pas elle. Celle-ci, j'ai... non, à cause de la boîte de plastique. J'avais fait un... j'avais... la lampe était rendue en diagonale. J'avais penché un côté plus que l'autre. Mais là, avec le truc des punks de Joliette, de, de, de, de, de surélever le plan. Ben j'ai euh, réajusté ma lumière plus plus euh, latérale, plus euh, horizontale. Il y a aussi quelque chose d'autre qui est arrivé dans cette GROW. Euh, C'est pas recommandé. C'est vraiment parce que je suis pauvre. Mes nutriments. Mes nutriments, je suis en train de faire un transfert. Euh, ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé d'avoir... Deux sortes de nutriments, là, écoutez, écoutez, écoutez. Je suis avec nutriments. Euh, Je Nutriments. Je train de terminer ça. Et puis, je m'en vais avec Rimo. Je m'en vais avec Rimo Nutriments. Donc, présentement, j'utilise tous les ingrédients de Syco Nutriments à part un seul ingrédient, le Bloom. Donc, euh, pour ceux qui connaissent ça, c'est vraiment l'ingrédient en floraison. Euh, le, celui qui a le plus de, de, de manger j'imagine donc c'est pas recommandé euh, parce que là le bloom de Remo c'est pas les mêmes euh, les mêmes chiffres que sa bouteille donc. Fait que c'est pas euh, c'est pas recommandé mais jusqu'à présent on, on tient le coup on tient le coup euh, mauvaise nouvelle mauvaise nouvelle euh, ça me tente pas vraiment de, de chercher, là, mais les trips sont revenus. Il euh, n'était jamais, il était jamais disparu. Il n'était jamais disparu, mais beaucoup plus difficile à voir parce que j'avais des petits plants, des bébés plants. Euh, j'avais arraché beaucoup, beaucoup de, de feuilles. Mais écoutez, là, il y a des larves dans la terre. Il faut vraiment euh, avoir des prédateurs... Euh, des insectes prédateurs, faut vraiment faire quelque chose. Parce que si on fait rien, ils vont toujours rester là. Là, je suis en train de chercher un peu. Il y a vraiment trop de canopies, là. Vraiment, vraiment trop de canopies. Euh, Me voyez toutes ces tâches-là, -là, je sais pas si vous les voyez bien. Je pense que oui. Euh, C'est des, des marques là, de. Des trips. C'est des marques de trips. Là avec la lumière aussi, il se cache en arrière, là, des feuilles, mais comme je vous dis, c'est un vrai cauchemar, là. Je, je, je regarde en ce moment en faisant la vidéo, là, j'en vois pas, là, j'en vois une, je pense. En tout cas, comme je vous dis, il y a des trips, faites-moi confiance. Euh, je suis en train de parler avec mon, avec mon ami, et puis on est supposé d'acheter des prédateurs, des insectes prédateurs ensemble, parce que c'est une grosse quantité, et on va peut-être séparer la quantité acheter en deux. Pour faire le traitement deux fois, donc il faut acheter des prédateurs deux fois, euh, mais quand on achète c'est fait pour, je pense c'est 100 mètres carrés, donc beaucoup trop. Euh, vous allez me dire, mais pourquoi les partager, tu as juste à les garder pour les réutiliser, mais c'est ça l'affaire. Il faut utiliser les insectes prédateurs, ils font leur travail, ils vont mourir. Parce qu'on n'auront plus assez de trips, mais euh, je pense que, je n'ai pas le goût de vous dire un mois, là, mais je vais vous dire un certain nombre de semaines plus tard, il peut y avoir euh, des réapparitions. Et puis c'est là qu'un deuxième traitement avec des prédateurs va faire le travail là, à 100%. Mais là encore une fois, si vous refaites d'autres gros comme Winman euh, à l'année, peut-être qu'à l'occasion... Il va falloir réacheter des prédateurs, des insectes prédateurs. Euh, pour la prévention. Pour la prévention. Avant même d'atteindre. De, de, avant même d'en trouver. Peut-être à faire la prévention. Donc on va s'informer un peu plus sur les prédateurs. Euh, il y a présentement deux combos de prédateurs. Euh, certains.. Euh, Certains magasins vont vous conseiller un certain combo, un certain duo de prédateurs, donc deux insectes différents et d'autres magasins vont vous conseiller un autre duo, deux autres bébites, deux autres insectes différents qui vont faire le travail pour vous départir des trips sur les feuilles et des larves dans la terre. Donc, je vous laisse là-dessus. Écrivez un commentaire. Donnez un pouce à la vidéo. Et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, je voulais vous dire que présentement, je donne des 2 litres d'eau. Des 2 litres euh, d'eau avec les nutriments à la fois. Dans mes 5 gallons. Et puis, euh, sincèrement, sincèrement, je pense que ça va très bien. Sincèrement, là, pour la floraison, ça va très, très bien. Et là, je pense que... Une image ou une un vidéo, vos, vos mille mots. Je pense que ça va très bien. Alright gang. Donc, euh, pour ce qui est de l'intensité, ici, ça donne... Sur les demeures, là, ça donne environ 62.5. La moitié, entre un petit peu plus. Peut-être 65% d'intensité. Et puis ici, ça a donné 50% d'intensité. Pourquoi 50? Pourquoi 75? Écoutez. J'ai tassé un petit peu la tente vers la droite avec mon, mon poteau ici. J'ai tassé le poteau. Ça, ça bouge un peu. Parce que j'ai pas de, de plan ici à droite. J'ai pas de plan. Donc, j'ai vraiment tassé la tente ici. Donc, ça, il y a beaucoup de lumière ici. Donc, c'est vraiment euh, le PPFD. Vraiment, on met son cellulaire avec l'application PPFD Meter. M-E-T-E-R, PPFD Meter. Et puis, euh, c'est vraiment ça qui m'indique si je dois euh, ajuster ma lumière ou non. Elle ici est un peu plus basse, elle est un peu plus haute. J'ai certaines personnes qui m'écrivent des commentaires de mettre mes lumières vraiment plus droites. Mais ici, comme je vous dis, j'ai pas de plante. J'ai pas de plante. La plante, je l'ai toute redirigée en du croc vers la gauche. Euh, un peu plus difficile ici pour la p là Il manque un crochet. Là. Ça a été mal ajusté. Là. Euh, bien, difficile à mettre vraiment droite. Mais j'ai aucun problème avec ça. Euh, mon PPF Meter, je, je l'utilise à tous les jours. Je regarde mes euh, plantes, là, une minute par jour, voir s'ils ont besoin d'eau, euh, voir s'il se passe de quoi. Et puis, j'utilise le PPF Meter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vu que les plantes, ils grandissent, ils se rapprochent de la lumière. Donc, des fois, là, baisser le dimmer ou peut-être repasser une, une, une tige en, en dessous du Scrog. Mais... Euh, il faut arrêter, il faut arrêter de penser qu'il faut mettre ça à 75 après ça à 100 après ça à 24 pouces, à 18 pouces, à 36 pouces. Vraiment le PPFD, c'est la chose la plus importante. Je commence à, on commence à Winman à connaître le PPFD. Euh, on va se diriger maintenant vers le VPD. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais le VPD, c'est blablabla, euh, bla bla, pressure, blablabla. Bla bla. Mais c'est pour savoir c'est quel taux d'humidité qu'il nous faut en début de croissance. C'est quel taux d'humidité qu'il nous faut en floraison. En début de floraison, à la fin de la floraison, c'est quel taux d'humidité qu'il nous faut? Quelle température? Quelle température qu'il nous faut en même temps que le taux d'humidité? Est-ce qu'il nous faut 50% d'humidité? avec 26% non, excusez-moi est-ce qu'il nous faut 50% d'humidité avec 26 degrés Celsius est-ce qu'il nous faut 55% d'humidité avec 28 degrés Celsius VPD, il y a des chartes il y a des tableaux sur Internet il faut visionner ces tableaux très très importants euh, pour le VPD j'ai le VPD parfait ici en ce moment et puis euh, Beaucoup plus facile pour Weedman, la floraison, que la croissance. Je vous laisse là-dessus. Joyeux Noël! Joyeux Noël, bon cannabis, bonne grow à tout le monde. Et puis, euh, soyez euh, sages, faites attention à vous autres, soyez prudents. Fumez toujours du bon cannabis, mettez pas de tabac. Très important. Je vous adore. Joyeux Noël! On s'en voit bientôt, gang, dans une prochaine vidéo. Ciao!